J'ai vécu mon adolescence comme une maladie. C'est pas tant mon corps, mais les mutilations de mon esprit qui m'ont démoli. Le lycée, les amitiés niquées et les garçons sans vertu. C'est le moment où ma vision du monde a changé et mon esprit a cessé de raisonner comme un enfant. Mon, mon adolescence s'est construite comme, ce comme celle de beaucoup d'autres enfants. Elle a été marquée par le premier amour, celui qui marque à vie, l'incompréhension de mes parents qui ne me voyaient pas évoluer, les relations brisées. Les actions irresponsables pour oublier la souffrance de grandir. Puis, comme trop de jeunes, je me suis fait d'appîmer trop tôt. Par un garçon. Je crois d'ailleurs que je l'aimais. On m'avait dit que l'amour blessait, mais pas qu'il défonçait aussi longtemps. Alors pendant des mois, mon corps se vit déduit. vie. Il y a eu ce pic de douleur au tout début. Moins de sept kilos tous les dix jours. Pendant une vingtaine de jours. Les os qui ressortent de partout, semblant vouloir fuir ce corps que je maltraite. Les insomnies, les cernes sous les yeux... Les couteaux et la maladie. Trop faible pour suivre les cours, les pertes de connaissances en pleine rue, la dépression. Je me suis bousillée sous la douleur. Ça a duré un an, les cauchemars détruisaient mes rêves. Maman, tu savais très bien que ça n'allait pas, mais jamais tu ne m'as aidée. J'ai guéri seule, et chaque jour mes cicatrices me rappellent comment les sentiments peuvent vous transformer. Et depuis j'écris. Je tente de réapprendre à aimer, me laisser approcher... Retrouver les sensations humaines qui vous font vibrer et vous sentir en vie. J'aurais aimé ne pas être seule tout ce temps. Bah, je trouve ce texte très dur parce qu'on bah, sent énormément de souffrance, de peine et on sent toute la souffrance qu'elle a pu se faire subir. Et euh, ça sert à la gorge un hein, peu de lire ce, ce genre de texte qu'elle dit qu'elle a vécu son adolescence comme une maladie Est-ce que tu penses que l'adolescence, c'est une période un peu difficile justement pour certains Je pense qu'elle peut être très difficile. Selon les personnes, avec les critiques, les moqueries, tout ça. Je pense que ça peut être une période horrible. Un peu tous, on a l'impression de ne pas être compris par les gens qui nous entourent au final. Et du coup, bah, on va préférer s'enfermer tout seul qu'essayer de parler pour aller mieux. Et la moindre chose, la moindre petite pique, même taquinerie, ça va nous blesser au plus haut point parce que bah, on sont déjà tellement seuls et différents qu'un rien, bah, ça nous ébranle et ça nous détruit. Je ne suis pas allée jusqu'à la mutilation, mais ouais, des choses qui ont détruit, j'en ai connu. C'était plutôt collège du coup Collège, ouais. Un peu lycée, mais surtout collège. Les moqueries des autres, tout ça. Et euh, c'est terminé aujourd'hui Ouais, parce que j'ai des amis, je suis dans un bon lycée, bien entourée, encadrée. Je reprends plaisir à aller en cours, ce que j'avais perdu depuis longtemps.